Et c'est parti avec un très bon départ, Nicolas Prost, très bon départ, Jean-Baptiste Dubourg, mais il ne va pas pouvoir passer, bien sûr, à euh, euh, lâché, lâché, lâché, et derrière... Et air euh, lâché deuxième ouais, c'est ça, Patrice, 2 deux poste, deuxième... Un 2 3, Dubourg, Dubourg qui tente de contre-attaquer immédiatement Ouh alors là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus serré que dans les finales d'avant. Il passe Il est passé Jean-Baptiste Dubourg à l'entrée de la parabolique ouais, Il est passé Formidable passage et contre-attaque immédiate de Yanner lâché à l'intérieur Oh En train de lâcher Dubourg ouais. C'est pas fini hein. Et attention parce que Andreas Backroude maintenant est revenu euh, oui, oui, oui. dans le bouclier arrière de Yanner Laché On a oh, également Stanis oh, oh, oh, oh qui est en train de perdre le capot Striptease pour la voiture Petit Forestier devant Quentin Giordano Les morceaux tombent sur la piste et pour l'instant il se fait la malle gentiment ouais, C'est eh, Nicolas Prost qui s'échappe Et... Eh... qui attaque euh, Yanner Laché ça, c'était pas prévu au programme. Hein. Non, c'était pas prévu au programme, mais. Euh... Mais c'est comme ça. On il s'y poussé, il le pousse. <rire> On s'y attendait parce que Bracrood <rire> a été aux courses en peloton. Il aime la bagarre, il aime la... ouais. un petit peu ses contacts. Et pour l'instant, il est dans le bouclier arrière de la voiture de dernier et... lâché. Et... Alors que morceau de la voiture de Panis vient de se détacher et oui. que Panis tente de revenir sur Andrés oui Bracrood dans la parabolique. J'allais dire, il y a ce diable de Panis qui est en train de se dire les deux devant là, ils sont en train de se battre, ils m'ont pas vu, tu vas voir. Ah oui, c'est ça, c'est <rire> la grosse baston, comme on dit. <rire> Du côté des pilotes de cette finale, à l'avantage pour l'instant euh, à Panis. Attention à Panis qui attaque Macrou à l'intérieur Ça passe pas, Panis, de la Formule 1 contre le rallycross Et Panis qui continue à perdre tout ce que sa vo voiture peut perdre devant. Dis donc qu'à Laché, il va trouver le temps long, là. Oui, il va trouver le temps. Il y a le deux fous derrière lui. Et pour l'instant, euh, Nicolas Prost avec une seconde 8 d'avance sur Jean-Baptiste Dubourg. 6 secondes sur Laché, 6 secondes et sur Bacroud. 6 oh secondes 8 sur Panis et 8 secondes sur Giordano. Laché attaqué par Bacroud, lequel est attaqué par Panis, lequel est attaqué par Giordano. Bah dis-moi, ça attaque partout en ce moment. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est la plus belle finale de la journée. Attaque à l'intérieur de Bacroud. Non, il ne passe pas. Oh, dis donc, la, la bagarre des trois là, c'est Terrible et pendant ce temps-là, les Zoé se sont fait la malle et les Zoé en formation de long... et Oui, mais on ne les regarde presque plus. On ah, s'excuse, euh, Marcel Tarès, mais c'est derrière que ça se passe. Alors que pour les Zoé, le... la piste est un boulevard et Norma encore de Panis sur Bacroud mais pour l'instant, il y a cette bagarre terrible au centre du peloton. Ah, quelle démo Et ça y est, Panis a perdu son capot, il est dans les routes back Jordano Giordano n'a pas laissé un millimètre. Ils sont tous les quatre en train de se bagarrer. Et devant, on continue à filer le coupon coton entre Prost et Dubourg. La figure la plus intéressante que nous ayons vue dans cette finale, c'est le dépassement de Dubourg sur un Absolument, ils sont restés côte à côte, toute la ligne droite, avant que Jean-Baptiste Dubourg... Attention Panis Panis qui tente une attaque sur Yannet à l'entrée de la parabolique ouais, Ça couvait ça hein. Et c'est pas passé, on se touche ah. panis qui part dans l'autre sens, qui récupère la... Non, c'était Bacroud, pardon ah. Qui récupère la voiture et qui ah. se retrouve toujours ah, dans le Fantastique contrôle de Backroud Il est terrible, Backroud il, il est, est terrible. terrible, il est terrible Il attaque à l'intérieur, lâché, air lâché qui a un sang-froid extraordinaire Extraordinaire, lâché Je sais pas comment il fait pour pas craquer Donc en, en plus qu'il a 60 kg dans la voiture oui, dans oui, celui, oui, hein. oui. 60 kg dans la voiture et 200 et Panis, Panis qui tente d'attaquer Bacroud. Attention le freinage à l'épingle de la DZ. Toujours Panis dans le bouclier arrière de l'audit de Bacroud. Ah, C'est peut-être l'une des plus belles finales de la saison. Alors, Extraordinaire Panis, Panis oh oh oh oh. <rire> Ah ben bah dis donc, Relâché qui est la roue arrière de travers. La roue arrière droite de Yann lâché. qui exact. est en train de lâcher. C'est exact. Attention, ça risque de jouer contre lui ça, Yann. Oh, po, po. La roue arrière qui se balade dans tous les sens Je sais pas comment il fait pour tenir la voiture Moi non plus, moi non plus, mais et il va bac... se faire mal au bras Ah oui, et Bacroute qui est là qui le sent, qui le voit, qui va attaquer Mais qui est attaqué par paniche paniche qui pousse Bacroute, Bacroute qui ne touche pas, à Laché Mais comment il fait Yann Air Laché pour je tenir la voiture je Regarde la pas. roue arrière, elle va dans tous les sens Je, je ne sais pas, je ne sais pas comment dernier il fait Dernier tour, dernier tour pour cette finale Air ouais. Laché toujours devant le groupe de Furieux <rire> Avec sa voiture blessée Mais il ouais. continue quand même C'est le Pauvre, euh, le pauvre le pauvre cerf qui est euh, attaqué par les, les chiens c'est énorme c'est énorme affreux ah, 20 attention 20... il passe ça y est il est ah passé bah, bah. Bacroud est passé. Bah, non, non, non. Oh, il est relâché. Il revient devant et c'est Panis qui est à côté de lui. <rire> et eh Panis dans la parabolique qui va tenter l'intérieur. Non, oh, c'est Giordano. Énorme. Giordano qui a passé Bacroud. Giordano, <rire> <rire> le pilote de rallye au contact de <rire> portière contre portière. Ouais, ça doit être la première fois qu'il double euh, de sa vie. <rire> et il est lâché toujours là. Les deux comment jouer... il fait Ah oh, R... je sais pas Erlacher, Géon Géo. damier Patrice Dapo damier Et victoire euh, de Nicolas Prost de... Devant euh, Jean-Baptiste Dubourg Importante Deuxième place de Jean-Baptiste Dubourg Et record du, tour, record du tour Record du tour pour Jean-Baptiste Dubourg Erlacher qui va arriver Oui R -Laché qui va Oui, c'est fait C'est incroyable Devant Panis, Bakroud et Giordano incroyable Extraordinaire <rire> finale <rire> Victoire de Nicolas Proz pour la journée Doublé des Zoé, Doublé des Zoé, Et surtout, Jean-Baptiste Dubourg qui prend un point supplémentaire ah. en s'emparant ah, du record du Tour, du tour. Ouais. Ah là, les enfants, le classement ouais. provisoire de cette titres Trophée Andros 2020, bouleversé oh. à l'issue de cette course de Serge chevalier Et je vous demande une ovation pour les pilotes qui ah nous ouais. ont offert un spectacle extraordinaire oh. ouais. Ça, c'était beau